Salutations, ici David pour une nouvelle vidéo. Au début, quand j'ai créé mon entreprise, que j'ai commencé à monétiser mes sites internet et à les développer, il y a quelque chose que je voulais absolument, c'était générer du cash très rapidement. Pourquoi bah, Tout simplement pour me payer un salaire, pour manger convenablement, pour payer le loyer, quelques sorties éventuellement. Je travaillais à plein temps sur mon projet à ce moment-là, et clairement, bah, sans argent, j'allais très vite euh, me retrouver à vendre euh, mes chemises et mes cash et malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça et d'ailleurs euh, chercher à gagner de l'argent a été un de mes plus gros freins je vous explique pourquoi et comment vous en débarrasser le plus vite possible Et vous allez me dire, mais pourtant, c'est ça le but d'une entreprise, c'est d'avoir euh, du chiffre d'affaires, de vendre, de faire du bénéfice, de rémunérer ses créateurs et ses salariés, euh, d'avoir plus de temps libre, etc., etc. Alors le but d'une entreprise, oui, mais le but d'un entrepreneur, euh, c'est-à-dire vous, non. Ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de résoudre des problèmes et de mettre en place des solutions pour effacer ou réduire ces problèmes. Euh, voilà, c'est tout. Et en tant qu'entrepreneur, plus vous arriverez à résoudre le problème d'un grand nombre de gens, plus votre entreprise fonctionnera en conséquence. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas quelque chose qui vous est dû ou même que l'on gagne après avoir travaillé dur. C'est simplement une conséquence d'avoir résolu des problèmes de façon efficace et pour suffisamment de personnes. Donc, le chiffre d'affaires, ce n'est pas un but ni quelque chose que vous avez automatiquement en démarrant une entreprise et en travaillant dur. Il s'agit d'une conséquence, une conséquence d'avoir réussi à créer des solutions pour résoudre les problèmes de votre marché. D'ailleurs, cette notion permet aussi de bien montrer la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Travailler dur n'est pas une garantie, mais travailler dur associé au travail intelligent font extrêmement bon ménage. Et ça, ça veut, dire que, euh, ça veut dire se préparer pour le faire en se mettant en condition, ce que vous faites actuellement par exemple en regardant ces vidéos, en sachant quoi faire et en travaillant dur pour le faire. Si vous avez remarqué dans toutes les compétitions sportives, il y a toujours deux phases. Euh, quand on dit au sportif prêt, partez. Mais avant le partez, il y a toujours le prêt. Je vous garantis qu'à niveau égal, le sportif qui part sans être prêt arrivera toujours derrière l'autre. Le sportif qui se prépare correctement, c'est l'équivalent du travail intelligent. Un entrepreneur, il doit avoir un plan, une stratégie pour aller d'un point A à un point B au lieu de suivre toutes les opportunités qui se présentent à lui et de travailler dur pour mettre en œuvre cette stratégie. Pour obtenir des résultats, il y a deux variables indissociables l'une de l'autre. Donner et demander. Si vous donnez sans demander, vous n'aurez rien du tout. Et si vous demandez sans donner, alors vous n'aurez rien du tout non plus. En cherchant à gagner de l'argent, vous vous mettez dans une position, dans une situation où vous demandez sans donner. Et comme on a vu que les deux sont comme cul et chemise, pensez simplement à inclure cette variable dans votre façon de travailler et d'avoir la capacité, premièrement, de créer suffisamment de valeur et, deuxièmement, de juger si ce que vous donnez a effectivement de la valeur ajoutée pour les autres. Et c'est d'ailleurs ce deuxième point qui est le plus difficile, savoir si ce que vous dites euh, ce que vous faites est intéressant ou pas et mérite rémunération. Donc, n'hésitez pas à demander des avis auprès d'autres entrepreneurs. Cherchez la critique, n'ayez pas peur d'entendre de, des mots qui blessent car c'est la seule façon de vous améliorer. Et seulement une fois que vous aurez ces deux variables et que vous aurez vérifié que vous avez assez de valeur et que cette valeur est réelle. Alors maintenant, demandez en retour. Et puis en plus, à quoi bon Si vous n'avez aucun processus en place, Demander sans donner, ce sera une opération one shot qui pourra effectivement vous ramener un petit peu de chiffre d'affaires si vous arrivez à berner deux ou trois clients. Mais il faudra reproduire la même quantité de travail. Si vous voulez euh, reproduire l'opération, vous n'allez euh, apporter aucune valeur ajoutée, vous allez travailler pour 10 et honnêtement, vous êtes condamné à échouer. Ce n'est vraiment pas le schéma idéal. Et le pire dans tout ça, euh, c'est qu'à vouloir gagner de l'argent à tout prix, vous allez vous bloquer pour en dépenser et donc pour investir. Ça, on l'a vu dans la toute première vidéo. Investir, vous savez maintenant que c'est une nécessité. Euh, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, euh, même si c'est euh, douloureux à entendre, c'est la réalité des choses. Entreprendre, ce n'est pas facile et c'est justement pour ça que beaucoup euh, n'arrivent pas ou abandonnent très vite. Et j'ai envie de dire tant mieux pour vous euh, car ça vous fait moins de concurrence. L'idée, ce n'est pas de faire des choses faciles, c'est d'arriver à faire les choses quelles qu'elles soient, qu'elles soient faciles ou difficiles et surtout de les faire intelligemment. Commencez à créer, à analyser la partie de votre web-entreprise où vous donnez, posez-vous la question de savoir si ce que vous donnez mérite rémunération, euh, si oui sous quelle forme et sinon à partir de quand et ensuite seulement ensuite vous pourrez demander et donc gagner de l'argent créez cette valeur même si ça vous coûte beaucoup de temps et même de l'argent pour développer votre entreprise vous devez être capable de travailler pour 0 euros par mois et même de dépenser de l'argent pour pouvoir travailler ça ça vous, paraît, ça vous paraîtra logique ça vous paraît pas trop logique mais ça vous paraîtra logique plus tard c'est contre, plutôt contre-intuitif mais c'est en faisant parfois des choses contre-intuitives et en faisant le contraire de ce que fait l'énorme majorité des gens que vous obtiendrez des résultats contraires à l'énorme majorité des gens